T'as 90 balles de bâton Ouais, je reconnais que c'est... Ouais après, euh, bah écoute, est-ce que toi euh, tu sans, hein toi <rire> <rire> <rire> <rire> Oh putain, y'a le de... Oh non, oh la la... Non, en fait, je sais où c'est... Ouais, voilà C'est là où ça va, ça va être chaud <rire> Oh, eh mais... Grand bond en avant ah mais le, le grand bon en avant, on est sur Berid. <rire> je peux le faire. Ouais. Je peux me faire démonter l'oignon. Oh oh Ah je recharge. Ah, non pousse, pousse. Non, non ils ont pas le droit. Attends, quand je recharge, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Oh c'était. Bon, ben, je vais faire le bâton, je vais craft le bâton, récupère ton bouclier, tu récupères le bâton et puis en avant. En avant, let's go. Yes. Bon, bonjour à tous et bienvenue euh, pour ce nouveau défi euh, de Spartiate en duo. Je suis accompagné de Milan. Bonjour Voilà. <rire> euh, à quelqu'un que j'ai mis beaucoup de temps à, à, à, à, à avoir hein, parce qu'il était souvent bah, on... en stream, euh, il travaille. On sent... Comment ouais en 5 minutes hein Pièce requise minutes, Hein, hein Qu'est-ce qui se passe pas ben <rire> Comment ça il manque une pièce Qu'est-ce que c'est que ça là Attends, il me dit pièce requise, il est fou Il est fou à flou. il est fou Pourquoi pièce requise On a tout Bah ouais Comment ça il... Est il... il est fou quoi Faut juste prendre le, le bâton, c'est bon Mais y'a pas Il veut pas Il veut pas Comment ça y a pas le bâton Mais il veut ah, pas Ah mais c'est normal Attends, c'est qui ah, hein C'est qui... moi qui ai pris le cristal, c'est moi qui... Ah ouais, c'est pour ça, un je me suis dit, putain. Ah ouais, non, moi aussi j'étais en train de réfléchir. Mon hein. cerveau, <rire> il a failli fondre. Bon, du coup, ça. vous allez voir où ça va se passer pour le défi. En gros, je vous montre la prépa. Donc on a fait le drone de Maxis, le bouclier, le bâton de foudre. Donc euh, à vous de vous organiser comme vous voulez, il hein. n'y a pas d'obligation de, de, de, de qui prend quoi. Donc là, Milan va créer, va construire de ses petites mains, de ses oh oui. belles, belles mains. Et je peux le faire avec mes pieds, hein. J'ai déjà fait une fois. <rire> voilà, un beau bâton. Oh, il est beau, mon bâton. Ouais, il est magnifique. Je vais rentrer chez moi T'as comment là Tu qu'elle me casser des couilles à l'époque, je m'en souviens de ça. <rire> eh, elle emmerde tout le monde, moi, elle m'dér me dérange pas. Je <rire> un... vais rentrer chez moi donc je rappelle, pour les règles et le déroulement du défi, vous avez 6 jours à, à partir du moment où le défi sort. Donc C'est-à-dire qu'il sort vendredi, le vendredi à midi, tous les vendredis à midi. Vous avez jusqu'à jeudi à minuit, donc vendredi à, à, à minuit, enfin jeudi à minuit et vendredi à minuit, enfin je sais pas comment dire. Euh, tu vois, c'est entre les deux du coup, c'est entre jeudi et vendredi, tu comprends Voilà, ouais. tu as compris. <rire> voilà. Et du coup, entre ces ah, deux jours, pour poster vos gameplays. Euh, de préférence que les gameplays soient posés euh, 24 heures après avoir été joué Ça permet aux autres joueurs de, relance, de, de lancer si jamais il y en a qui fait une grosse manche Donc le déroulement du défi ça se déroule ici Donc euh, voilà on va devoir faire le maximum de manches Donc 20 20€ à gagner à ceux qui feront le plus de manches Donc euh, s'il si y en a qui font une égalité de manches dans le plus de manches et ça se cotera à ceux qui font le plus de kills dans la partie et euh, et puis voilà. Euh, les gameplays doivent être posés sur Discord, vous avez tout dans la description. Euh, bah bonne game à tous, bonne game à nous. On a déjà fait combien de tout à l'heure 11 12 On était pas loin de faire 100 manches, hein Yes. <rire> ah non, merde, ah oui, après je me suis réveillé. <rire> non, on a fait euh, ouais 12. moi j'avais oublié que j'avais Masto déjà. Et, euh, et puis la vidéo euh, faisait 30 minutes donc ça me. Ouais, ça plaisait et pas. Et tiens, on va toi. parler un peu de toi, là. Ouais. T'as quel âge, ouais. toi, au fait Moi, je n'ai pas d'âge, hein. Je, je surf sur le temps. Ah, t'es comme le Chris on... Cosmique Ouais, voilà. En fait, je <rire> les années ne me, ne me touchent pas, hein. Je... Alors, j'ai une passion, hein. J'étais petit à 14 ans. J'aimais prendre des saucisses, des knackies, et me gifler le visage avec... <rire> <rire> du coup on euh, m'appelle beaucoup knacky à l'époque je voilà. <rire> m'appelle des knacky ça te fait plaisir voilà. je mais... ce que tu dois savoir Ah, ouais, c'était en euh... énorme cette passion c'était bien ouais, ah j'adorais hein. ça me manque là en ce moment j'en trouve plus avec le covid euh, putain j'étais pas bien hein ma gueule et surtout me dis pas quand t'es ensemble zombie bâtard <rire> Ah, ça ouais, c'était Ça, ça c'était fait exprès, ça. Ça, je, je reconnais. La petite question au euh... oh, bon moment. Et t'habites où 95 Et Du coup, euh... alors, c'est pareil, j'habite euh, dans, dans une espèce de caravane. <rire> alors, <rire> vous pouvez me trouver. Dès que vous entendez euh, vous les bruits de. de... De, de merde, de Fred Forem, tout ça, bah pensez à moi. Hein. Genre le... Comment il voilà. s'appelle le... Tu sais, le, le marchand de glace qui passe avec ses pipasses. <rire> c'est ça. C'est ton ça. pote, lui. Mais c'est peut-être moi. Tu <rire> suis pas, là <rire> Je suis peut-être dedans. Voilà. Et, bon, Donc, et tu fait, travailles euh... dans quoi et, Alors, c'est pareil. Je... Alors, en fait, c'est simple et c'est très compliqué en même temps. Alors, je vais t'expliquer. Hein. Euh, alors, en fait, c'est le, le plus beau et le plus vieux métier du monde. Hein, voilà. C'est à dire que si tu veux me trouver, euh, c'est autour du périph' et pour 5€ je fais l'amour. Hein. Euh, 5€ je suis... pour 5€ je peux faire des tips avec mon cul. Enfin bref, je te propose d'aller me voir. Hein. Vas-y, je vais Rainer. mourir là. <rire> non, y'a rien de <rire> sérieux là. Ah, mais pas... comment ça Je te parle de, de mon métier. Moi, <rire> t'es hyper sérieux quand même là. Quand Ton métier ta passion. En même temps, ouais, c'est ça qui est beau, c'est de vivre de sa passion. <rire> <rire> c'est extraordinaire. Et donc, voilà, quoi. Bon, alors, c'est un métier qui fait mal au cul, hein. <rire> <je veux> dire. <rire> ça fait mal au cul de se lever le matin. Ah, ça pique, hein. Bah, écoute, assis-toi sur un cactus, et euh, tu te, voilà, t'auras des petites sensations comme ça, quoi. Voilà. <rire> bon, Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme question Comment t'as connu le, le, le, le... Tu joues au zombie depuis quand alors depuis que j'ai connu ma femme hein, c'est euh, voilà, En fait euh, ma femme ressemble tellement à un putain de zombie que je, je me dis c'est naturel. Mmh. Qu'est-ce qu'il y a chérie mmh. hein <rire> Ah ça l'a couper là Bah en fait euh, ouais en fait je connais euh, le zombie et bah j'ai comme tout le monde, j'ai joué à Call of Duty, euh, en mode multijoueur, euh, et puis euh, Et puis un jour euh, voilà quoi, ils ont fait un euh, Art der Rund mmh. En plus je le dis avec l'allemand bien.. Nacht euh, DER UNTOTEN yara, yeah. Et j'ai kiffé quoi <rire> yeah. Putain, il y avait des lance-flammes et tout, c'était incroyable Ouais Et, euh, et depuis y ce jour-là, de bah, il y avait pas encore de secret Il n'y avait oh là pas là. encore de secret Mais c'était déjà pas mal J'aimais bien le les survivre des manches Comme ça, j'ai trouvé ça excellent hein. Ouais Et euh, donc euh, après, après le multi, tu vois, je me tapais des petits délires Comme ça avec mes potes euh, Sur le zombie et puis après il... après c'est resté quoi hein. franchement euh... et tu maintenant je kiffe faire des, faire des trucs comment ça je suis en train de tirer sur tous tes, tes zombies de merde <rire> c'est toi là avec toutes tes conneries là. avec ta moustache de merde aussi là et ta coupe aussi, de merde t'as as la même moustache que mon pote Benji ah ouais là le petit duvet ah, ah ouais. <rire> alors si ceux qui veulent une vraie moustache, alors je vous conseille de vous la brûler au chalumeau. Vous allez voir si tu. Ça fait quoi Ah bah ça marche bien. elle plus euh, beaucoup plus dru. Ah ouais. Voilà. Ouais oh ouais ouais. Au chalumeau c'est direct. <rire> <Je> lui... <rire> au chalumeau. se cramez la gueule. Ils ah, vont bien se cramer. Non je rigole évidemment. c'est <rire> pas ça chez vous hein. On sait jamais hein. J'ai pas envie d'être responsable. Ça tue tourisme, à combien là, ta merde euh, jusqu'à la manche 10 mille à peu près hein. Non non non Bah attends c'est violent hein, un bâton Mais il est un berger comme ça hein. Ouais mais c'est pas grave hein Regarde regarde Ouais ouais ça a l'air pas fait. mal Oula C'est moi Thor en fait <rire> ouais le dieu de la foudre <rire> Je suis le dieu de la foutre <rire> Bonjour moi j'adore le foutre Thor <rire> fils de oh. dungeon Milan fils de Thor Fils de, de, pute. Thor. <rire> <rire> fils de pute. Je suis Thor, fils de fils de pute <rire> Oh j'adore faire joujou -jou avec l'électricité Ouais moi aussi. le là Ouais c'est bien c'est Oula oula oula t'as l'air un peu énervé toi hein, ouais, Je l'ai et... calmé attends d'où tu touches à Floris tu, sens... tu, tu fais du sport t'es pratiquant en club alors j'ai alors j'ai pratiqué le basketball jusqu'à l'âge de ah je ne dirais pas ça c'est pas un troll <rire> par contre ouais non non vraiment j'ai j'étais aux portes j'étais pas loin d'être pro. ah ouais ah, ah, bon. Ouais ouais ouais vraiment bah en fait je fais 1m95 Ouais à, à 18 piges tu vois je faisais déjà 1m95 <rire> Pour 75 kilos tu vois Et maintenant je suis 1m95 pour 112. <rire> <rire> j'ai eu un petit souci. Euh... On s'est musclé quoi. <rire> Et euh, ouais, ouais, donc j'ai fait du basket pendant euh, pendant ouais, longtemps quoi. Pendant, pendant 20 piges à peu près. Donc le basket euh, c'était génial, ouais. Je kiffais. Je peux même te dire que euh, j'ai vu Michael Jordan quand il est venu en France. C'est vrai Ouais, j'ai été le voir. Euh... C'était ton, ton, ton copain Oh ouais ouais ouais bah ouais ouais Vous faisiez est grave, des, des oh, est ce merguez que parties, que des knackies oh, parties est dit... Ouais ouais Bah c'est ça j'ai voulu lui, bah, lui, lui prouver mon amour en le bifflant avec des knackies quoi Mais <rire> et... je sais pas ce qui si s'est passé, il y a deux blagues qui sont venues là et... Oh et Ils m'ont sorti leurs knackies eux aussi hein C'était plus des saucisses de mortaux des <rire> boudins C'était bien... elles bien grasses Bien veineuses Bon, au ouais, niveau mais... des règles là, pour le ouais. pour la zone, là, en fait, on n'a on a pas le droit d'aller plus loin que ça. Hein. Loin ouais, que ça. ouais, ouais, ouais. Ah, c'est hein. suffisant. Voilà, c'est voilà. clair comme. Euh... Les, les cercles. Comme les de l'eau de... De, de roche. Exactement. Ouais. Tu... C'est quoi ta boisson préférée Euh. Bah, alors, moi, franchement, vous allez me prendre pour un fou, mais j'adore boire ma pisse. <rire> <parce> que, euh... <rire> mais pas n'importe laquelle, hein. La mienne. Ah, et de préférence, euh, une piste de 7-8 jours. Ah. <rire> J'attends bien que le dépôt il descende. <rire> ah. Non, ma boisson préférée. Oh, t'as plus de bouclier. Hein. Non, mais de toute façon, il sert à rien le bouclier. <rire> <rire> Franchement, il... il casse trop vite. Hein. Euh... Ma boisson préférée. Ouais. L'eau. Ah. Oh. Ouais. J'ai un son de zombie, ouais. hein. je vais te laisser tout faire un peu. Je suis... Moi je fais partie de la Team-O. Bon, alors qu'est-ce que tu penses de ce défi Je trouve qu'il est bien tu vois, franchement je kiffe. Ouais. Mais euh, je pense qu'il va falloir plus de 20 minutes. <rire> c'est pas grave, là c'est pas, pas grave. grave, on est dedans. On est dedans, c'était euh, bon toute la défi, prépa. Hein. Euh vrai parce que bah, juste avant bah, pour ceux qui écoutent et qui vont regarder le gameplay il y en a pas beaucoup qui regarderont tout le gameplay mais en fait on a on avait enregistré avant la partie complète euh, du début à la fin parce que bah moi j'aime beaucoup Milan je trouve que c'est quelqu'un de, de très oh, enthousiaste ouais. quand il joue, si je <rire> pourrais lui toucher un peu les boules je le ferais mais euh, vu voilà, bon qu'on est loin l'un de l'autre et... Je deviens tout dur là <rire> <rire> bah, Du coup c'était vachement long quoi, on allait commencer on a... Les... On est venu à Carta, on allait commencer à jouer, on était déjà à 20, 25 minutes de vidéo Ah c'était un peu long Ouais Aïe euh... Mais, ah Après non, on hein, courrait, viens euh, pas ouais. là, rêve pas dans mes couilles NON Non c'est pas moi oh, Non non non non Attends il y a non. une mort instant vi, vi, vi. Il y a une mort instant Tu crois que si je prends la mort instant tu vas pouvoir euh... Non te protéger, non peut-être pas ah Non non non Ah ouais, ouais ouais, c'est la mort euh, du joueur français <rire> <rire> Y'a un zombie là qui était pas prévu euh, du tout dans le script. Bon bah tant pis, là pour le compte c'est le jeu Ma Pauvre Lucette, hein. on est mort comme ouais. des merdes, on est mort comme des merdes, ça sera aux autres de faire plus que nous. Ouais. Ouais, bah on va se faire un secret euh, bientôt, prochainement. Oui, ouais, ouais, c'est prévu ça. ça, ça va être insane hein, les potos, ça va être euh, incroyable. Ouais, on choisira quel jeu, on va voir euh, juste après, j'arrêterai l'enregistrement et on va en parler. Bah merci à toi d'avoir participé en tout cas. Bah merci Foris, merci à toi de, de m'avoir invité, hein. ça c'est toujours un plaisir de jouer avec toi mon mmh ouais, ben bah On n'a pas joué beaucoup ensemble mais c'est vrai que c'était agréable, les premières fois que j'ai joué avec toi c'était cool, et là c'était <rire> cool encore. Vraiment. Merci la famille, et voilà, bah, c'est réciproque. Hein. Mmh. Bon du coup je rectifie un peu les règles pour que ça soit clair, bâton de foudre, bouclier, drone de Maxis, on n'a pas le droit de retourner en haut, vous pouvez y aller à partir de quand vous voulez, le but du jeu c'est être avant la 10 on va dire grosso modo. Euh, STG, et au niveau de la zone, le périmètre, vous n'avez pas le droit de dépasser les murs. Les murs qui tombent, euh, pas le droit d'aller un peu plus loin, bon, vous avez vu à peu près où j'ai joué. Euh, les gagnants seront ceux euh, qui posteront leur gameplay euh, dans les 24 heures à chaque fois qu'ils ont fait leur partie les gagnants seront ceux qui auront fait le plus de manches ou le plus de kills c'est à dire que si, on a, si y a deux teams qui font euh, 18 et qui font euh, s'il y a une team qui fait plus de kills que l'autre ça sera elle qui sera sélectionnée si une team fait plus de kills à la 18 et qu'une team fait 19 ce sera la 19 qui sera sélectionnée logique voilà donc ça c'est pour, euh, pour ça et j'aimerais bien que vraiment les gens euh, prennent le discord qu'il y a dans la description et postent leur gameplay euh, sur le Discord, euh, dans le chat textuel euh, des défis, ça serait cool comme ça, tout le monde peut participer, tout le monde voit à peu près combien fait quoi, qui fait combien, etc, etc, bon et bah, je pense que c'est tout euh, je vais vous laisser là, on va vous laisser là, bonne chance à tous et puis euh, à bientôt pour euh, une prochaine vidéo voilà, ciao tout le monde bisous